Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler de vue et de la gestion de l'orientation du terminal. Vous allez voir que ça va être votre premier contact avec un mécanisme qu'on appelle la délégation. Et ce mécanisme est crucial à la fois sous iOS, mais aussi sous macOS et sous le dernier pendant tvOS. On ne parle pas de watchOS, même chose. Il sera énormément utilisé par la suite et on va voir juste ici une toute première approche qui va être très très légère parce que c'est un protocole dit de délégation sans être déclaré, donc c'est un cas un peu particulier. En fait, l'idée de protocole, c'est de définir un ensemble de méthodes auxquelles une classe doit répondre parce qu'elles sont appelées en rétroappel. Typiquement, ici, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il va y avoir un changement d'orientation, eh euh, ces méthodes vont être appelées à différents moments. Et l'idée, c'est que si vous avez des actions à prendre, par exemple changer euh, la position euh, de sous-éléments dans la vue, eh bien, vous allez pouvoir le faire. Ce qui se passe ici, je vous ai dit c'est une première approche, c'est qu'en fait euh, les protocoles sont construits, sont déclarés Quand vous verrez par exemple des choses, quelque chose de delegate. Par exemple si vous regardez euh, les fichiers qui sont gérés par storyboard vous avez un truc qui s'appelle l'app delegate. On va voir, hein, bah c'est un protocole. Là ici ce protocole il n'a pas de nom, il est implicite. Et en fait, c'est un ensemble de méthodes qui sont associées à un UIViewController et que vous, lorsque vous déclarez une classe qui est hérite de UIViewController, vous pouvez surcharger en particulier pour faire ce qui est dédié à votre vue Regardons un petit peu l'automate de comportement de UIViewController. Alors en fait, ce qui se passe c'est que d'abord vous démarrez ici, c'est à dire que en fait ça c'est le premier état, la vue n'existe pas et ce qu'il va faire c'est qu'il va en exécutant, en allant vers l'état où la vue est en train d'apparaître qui est l'état numéro 2 et eh bien il va invoquer une méthode view viewWillAppear si par hasard elle existe. Et puis lorsque cet état est atteint, c'est à dire que la vue est en train d'apparaître et eh bien en fait il va invoquer Ensuite, une méthode qui s'appelle ViewDidAppear, et ici vous avez le troisième état de votre méthode qui est que la vue est apparue. À ce moment-là, vous avez ViewWillDisappear et ViewDidDisappear avec un état intermédiaire ici qui est que la vue est en train de disparaître. Et puis vous avez également le WillAppear et le WillDisappear qui euh, sont euh, invoqués euh, parce que en fait ça c'est le cycle où la vue n'existe pas du tout mais vous avez des cas de figure où en fait la vue là elle est créée mais elle n'est pas encore apparue D'accord, euh, là ici elle a disparu mais elle n'est pas détruite non plus donc vous voyez vous avez un, un espèce de cycle à ce niveau là Alors en fait quand vous êtes dans euh, l'état euh, ici à pire ben, vous avez en cas de rotation une boucle dans cet automate avec la méthode que j'ai indiquée ici c'est à dire que view will transition to size ça a changé hein. si vous regardez de la vieille documentation la méthode s'appelait euh, différemment et c'était pas du tout la même mécanique. En résumé euh, en fait pour la rotation il y a différentes choses à spécifier. Euh, la première chose c'est que vous avez une méthode ou un attribut qui s'appelle should auto-rotate et qui dit en gros, est-ce que l'orientation est supportée Alors en général, maintenant, on considère que toutes les applications devraient supporter euh, la rotation. Et donc shoot auto-rotate, eh bien vaut true ou yes en fonction que vous soyez. Alors true c'est un swift et yes c'est un objectif c est... Mais euh, vous pouvez éventuellement bloquer la rotation en le positionnant à no ou à false. Et puis vous avez un moyen de spécifier quelles sont les orientations qui sont supportées sachant que vous en avez quatre, vous avez Up, Upside Down, Landscape Left et Landscape Right. Alors en fait vous travaillez avec des masques etc. Enfin je vous renvoie au fantastique manuel pour ça. Et puis la méthode importante, vous pouvez ne remplir que celle là, ça veut dire que sinon vous assumez les valeurs par défaut pour cet attribut là ou cette méthode là ça dépend si vous êtes en Swift ou en Objectif C et pour euh, cette méthode là euh, et en fait cette méthode là elle est importante c'est celle qui va être invoquée avant tout changement de taille Alors vous voyez que c'est intéressant c'est que la rotation n'est plus vue comme étant une rotation comme avant c'est vu comme un changement de taille et vous allez comprendre pourquoi c'est quelque chose de plus général que ça et en particulier ce qui va se passer c'est qu'on va vous transmettre la nouvelle taille que va avoir la vue et du coup euh, vous allez pouvoir vous arranger. Et vous avez la possibilité de passer un contrôleur de transition qui permet d'avoir des effets particuliers au moment où le changement de taille ici une rotation a lieu. Alors attention jusqu'à iOS 7 on faisait différemment. Alors je le signale juste pour information pour ceux qui voudraient maintenir encore de très vieilles applications mais je dis de très vieilles parce que a priori en général, en iOS, on a intérêt à maintenir la version courante, la version N-1, peut être la version N-2 si l'application est en 7. Mais en général, entre la version courante et la version N-1, on a très vite 80 à 90 des terminaux qui sont supportés parce que les gens passent très, très vite à la nouvelle version de l'OS. Et iOS 7, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, c'est la N-3 parce qu'on a 10, 9, 8. D'accord Donc ça commence à être vraiment ancien mais au cas où eh bien on avait en fait à l'époque deux méthodes with to interface orientation avec la nouvelle orientation qui était passée en paramètres et puis did rotate from interface orientation avec je crois l'ancienne enfin bon bref ça c'était euh, avant et ça c'était après. Une dernière chose importante c'est que en fait quand vous êtes dans un projet Xcode vous pouvez Spécifier qu'il y a des orientations que vous acceptez ou que vous n'acceptez pas. Et donc vous vous mettez en fait sur votre projet Xcode et vous sélectionnez la cible qui correspond à l'application iOS et vous voyez que ici vous avez la possibilité de le spécifier alors là je dis que mon projet il tourne sur iPhone là ici je dis qu'il tourne sur iPad et là je dis qu'il tourne sur les deux. Et en fait par défaut sur un iPad, les quatre orientations sont supportées, par défaut sur un iPhone, l'orientation upside down, c'est-à-dire en fait le terminal avec le bouton vers le haut, c'est quelque chose qui n'est pas supporté par défaut. Mais ce n'est pas grave, si je clique ici, eh bien mon application le supportera à ce moment-là. Et bien évidemment, vous pouvez jouer dessus de façon Assez pratique, vous pouvez interdire le mode horizontal, vous pouvez interdire plein de choses, forcer le mode horizontal. Enfin, C'est comme ça que vous le faites et en général ce truc là vous avez intérêt à le faire au niveau de storyboard. Euh, C'est plus simple parce que ça va bloquer en fait la gestion euh, au niveau d'iOS euh, de manière euh, sous-jacente. Mais en fait ça revient quelque part à utiliser euh, la méthode qui vous donne les orientations qui sont supportées. Que dire en guise de conclusion Ben, c'est finalement assez simple, d'accord Et avec du recul, on se demande mais pourquoi vraiment a-t-on besoin de Storyboard Et du monde qui me regarde Bon, bien évidemment, c'est une boutade, puisqu'encore une fois, il y a plein de gens qui s'en servent. Mais, vous voyez, ça n'est pas extrêmement compliqué. Et de toute façon, euh, eh bien, euh, Storyboard, quelque part, ben, il met en œuvre cette mécanique-là d'une manière ou d'une autre. Une dernière chose cependant, c'est que en fait depuis iOS 9, si on gère bien la transition on gère aussi bien un truc nouveau qui s'appelle le mode multitasking. Et le mode multitasking c'est quoi Eh bien c'est le fait qu'on peut avoir deux applications différentes qui s'exécutent simultanément et qui partagent une partie de l'écran. Alors bien évidemment ce mode ne s'active que sur les grands terminaux et pas tous encore. Hein, iPad Air 2, iPad Pro et iPad Pro le grand, le 12 pouces. Et en fait, vous voyez que on peut partager l'écran en deux parties égales ou une partie qui fait les trois quarts de l'écran et l'autre un quart et que en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette idée de changement de taille eh bien, va s'appliquer à la fois à la rotation, on peut le voir comme un changement de taille puisque la hauteur devient la largeur et la largeur la hauteur, mais aussi sur cette gestion-là. Alors on en parlera un peu plus tard, en particulier sur un exemple concret. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.